qui s'est déroulé tout à l'heure donc on peut comprendre euh, on peut comprendre tout tout le retard que les uns et les autres accusent ce soir donc voilà encore deux ou trois minutes et on va commencer mais sachez que cette cette présentation est enregistrée et elle est diffusée en direct sur Facebook actuellement moi je vous parle elle sera enregistrée euh, sur YouTube et vous pourrez la réécouter, la repartager avec d'autres personnes. Donc, euh, voilà. Okay. Voilà. Je pense que nous avons suffisamment patienté comme ça ce soir. Les gens vont nous, les autres vont nous retrouver. <rire> Désolé pour la qualité de, de la luminosité de mon côté. Vous allez vous rendre compte qu'elle n'est pas au top ce soir, malheureusement. Donc, euh, tout à l'heure, je vais, je vais arrêter la caméra pour ne pas vous perturber vous et vous laisser consacrer sur, sur les explications, sur la présentation en elle-même. Bonsoir, Rodrigue. Bienvenue. Philippe, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Laura, euh, ma maman qui est là. Madame Isanda aussi est là. Bonsoir à vous. <rire> Laura, est-ce que tu, tu peux, est-ce que tu as relancé dans le, dans le forum qu'on a déjà ok d'accord, ok, super, super. Curieusement, on a quelques déconnexions là. J'espère que ce n'est pas… Euh... Ah ok, d'accord. Bonsoir Mauricio. Bienvenue. Ok. Ce soir, nous allons, euh, nous allons encore parcourir, échanger sur, euh, sur le projet. Est-ce que parmi vous, il y a quelqu'un qui est là ce soir pour la première fois? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui découvre le projet pour la première fois ce soir? S'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, qui le, le mentionne dans le chat. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce soir dans la salle qui euh, participe à cette présentation pour la première fois? OK, apparemment, euh, tous ce ce soir, c'est les anciens. Donc, euh, tant mieux. OK. Encore quelques déconnexions. Laura, je pense qu'on va, qu va commencer. Hein. Bonsoir, Edwige. Bienvenue. Nous allons commencer notre présentation de ce soir. Comme je vous l'ai dit, ça va se faire sans la caméra parce que la luminosité n'est pas bonne de mon côté. Edwige, est-ce que vous me recevez? J'espère que vous n'êtes pas là pour la première fois ce soir. Si oui, alors je vais vous briefer sur ce projet, le projet MLC Ingénierie. C'est quoi ce projet? C'est simplement un merveilleux projet que porte euh, un homme, un Russe, appelé Ivan Saltanov, qui souhaite créer un système de surveillance de la glycémie. La glycémie, c'est le taux de sucre, le niveau de sucre dans, dans le sang. Et vous savez que c'est important pour un être humain de suivre. Donc, ok. L'instrument la, la est lancé. Donc, je vous disais qu'il est important d'avoir un prototype de surveillance de glycémie parce que la glycémie, c'est le niveau de sucre dans le sang. Et pour euh, tout être humain, il est important pour lui d'avoir euh, de la visibilité sur l'évolution du sucre dans son sang. Parce que si le, sucre, si le niveau de sucre est anormal dans le sang, vous courez le risque de voilà, de vous retrouver malade, de diabète, souffrant de diabète. Et le diabète aujourd'hui, vous devez le savoir, très participants, c'est l'une des maladies les plus mortelles euh, sur la Terre. D'ailleurs, lorsqu'on dénombre les, les, les statistiques, les chiffres de l'Organisation mondiale de la santé disent que le diabète tue une personne sur dix dans le monde. Lorsqu'on dénombre dix décès, parmi les dix décès, il y a un décès qui est lié au diabète. Et aujourd'hui, plus d'un demi-milliard de la population mondiale souffre de diabète, avec environ un quart qui est encore non diagnostiqué. C'est pour vous montrer toute l'étendue, toute la gravité de ce mal. Ivan Saltanov, ce monsieur, voulait donc créer, voulait fabriquer, voulait commercialiser dans le monde un appareil qui permet, qui permet à tout le monde de pouvoir suivre de pouvoir contrôler le niveau d'évolution du sucre dans le sang. Cet appareil, ce serait un appareil moderne, capable d'être utilisé avec, euh, euh, qui va fonctionner avec, euh, euh, euh, euh, avec les smartphones, c'est-à-dire que la... la ...détail sur votre, sur votre smartphone. Donc, du coup, ça vous permettra en temps réel de savoir si votre taux de sucre dans le sang est bon ou alors s'il est faible ou s'il est trop élevé. Sachant que selon les informations, vous pouvez donc euh, prendre des dispositions pour corriger ce système, euh, ce dysfonctionnement du sucre dans le sang. Donc,. Sauf que ces appareils, premièrement, ne font pas de, de, du suivi permanent. Les appareils qui existent dans le monde actuellement ne font qu'un suivi périodique. Voilà, ne font qu'un suivi périodique. Or, il est important pour un écrivain de contrôler de manière permanente son taux de sucre parce que euh, lorsque votre taux de sucre est anormal, c'est en quelques secondes que le gramme peut arriver, en quelques minutes que le gramme peut arriver. Quand je dis du gramme ici, imaginez un diabétique qui se retrouve subitement à cause peut-être d'une boisson, d'un repas ou je ne sais pas, trop d'une situation se retrouve avec de l'hyperglycémie. ça peut être fatal pour lui. Donc du coup, il est important, il vaut mieux pour chaque personne, plus particulièrement euh, euh, les malades, de pouvoir en temps réel suivre, le, euh, contrôler le niveau de sang, dans le, de, le niveau de sang euh, euh, de sucre dans le sang. Donc du coup, les appareils proposés par la concurrence ont déjà cette première limite. En plus de ça, comme vous pouvez le voir sur ces images, c'est des appareils qui sont assez coûteux. Qui, qui frôle les 80 dollars, vous vous imaginez. Donc, du coup, c'est un appareil de surveillance permanente, en continu. Un appareil qui vous permet de, de suivre de manière continue votre taux de sucre dans le sang à un coût trois fois moins coûteux que celui de la concurrence. Donc, vous vous rendez compte que sur le plan de l'efficacité, sur le plan de la qualité du produit, le produit est, est, est bien meilleur, mais en d'ingénierie qui va être fabriquer cet appareil. Et cet appareil-là pourrait être commercialisé un peu partout dans le monde, que ce soit ici au Cameroun, dans n'importe quel pays d'Afrique. Et euh, euh, euh, euh, de la même manière que les, les Européens pourront avoir accès à cet appareil, c'est de la même manière que les Indiens, les Américains, euh, euh, euh, les Asiatiques et les Africains pourront, pourront profiter de cet appareil. Du coup, c'est un potentiel financier énorme. La compagnie Ivan Saltanov, dans ses estimations, voudrait dans les premières années se fixer un objectif d'un million de clients. Et un million de clients, ça fait pratiquement 24 millions de capteurs, selon les, selon les, les, euh, euh, les statistiques de potentiel de croissance, de, le, le potentiel de rendement du projet est de l'ordre de 300%. Vous vous imaginez? Et quand on sait que c'est est une estimation qui n'est faite que sur un potentiel de vente de 1 million de clients, pourtant il y a croissance, il, il y a près de 530 millions de malades. Mais dans les 530 millions, ils vend de cible que de manière modeste, de manière réaliste, seulement 1 million. Imaginez que nous notre nous, nous, nous, nous, appareil soit vendu à 2 millions, à 3 millions, à 5 millions de clients, c'est juste un potentiel, c'est juste un potentiel énorme. Donc voilà, du coup, aujourd'hui, le, le, le, ce pourquoi quoi nous sommes là ce soir, c'est de nous informer de ce projet et de comprendre que nous avons la possibilité de devenir euh, des financeurs, des investisseurs dans ce projet. Oui, la compagnie souhaite construire ce centre d'ingénierie et pour ce et produit en quantité industrielle ces capteurs-là. Donc, pour cela, euh, euh, euh, il est question d'apporter un peu de votre argent pour constituer le financement nécessaire à la construction de, de ce centre de fabrication, de cette usine de production de cet appareil-là. Lorsque vous apportez votre argent, vous devenez comme un, un, un, un investisseur, mais beaucoup plus précisément un actionnaire qui pourra... Euh, euh, avec les, les parts d'investissement qu'il reçoit en contrepartie de l'argent apporté, bénéficier des dividendes de la compagnie ou alors dans un, dans un futur euh, euh, euh, revendre même ses actions. Donc voilà, imaginez que vous êtes propriétaire d'une compagnie qui vend ses capteurs et que ces capteurs sont vendus un peu partout dans le monde. Imaginez Seulement au Cameroun, au Cameroun seulement, on a plusieurs millions de diabétiques. Imaginez simplement le marché du Cameroun. Imaginez le marché en Afrique. Imaginez le marché dans le monde. C'est un potentiel phénoménal pour, pour cette entreprise. Imaginez les gains qui peuvent en résulter. Imaginez ce que cela peut faire. Donc, c'est un... C est, c est un c'est un énorme potentiel commercial que nous avons dans ce projet. C'est un énorme potentiel de vente que chaque investisseur euh, euh, dans ce projet euh, euh, pourra bénéficier en quelque partie de son investissement. OK, lorsque j'ai fait ce brief, je voudrais euh, rapidement vous parler, vous présenter la grille d'investissement. Voilà, vous présentez la grille d'investissement, laquelle grille vous permet d'avoir une idée de comment se passent les investissements lorsque, si ça vous intéresse, de pouvoir rejoindre ce projet. En fait, vous avez la possibilité simplement d'acheter des parts d'investissement à travers des packages de parts d'investissement. Il y a des parts, des parts de 1 000 1 500, 2 000, 3 000 ou 5 000 que vous pouvez acheter en fonction de vos capacités. Et l'avantage que vous avez dans ce projet, c'est de pouvoir payer, c'est euh, euh, de pouvoir contribuer au projet de manière euh, euh, en mensualité. à mensualité. C'est-à-dire que si vous n'avez pas, les fonds pour pouvoir payer votre pack en une tranche vous pouvez le faire en 10 tranches en 20 tranches ou même selon, selon, euh, euh, selon le, le, voilà, votre, votre pouvoir d'achat, ou selon vos ambitions, selon le pack même en fait aussi, que vous avez pris. Donc, lorsque vous achetez un pack, un paquet, c'est un part d'investissement que vous avez acheté, et les là voilà, feront de vous des actionnaires de ce projet et en contrepartie vous pourrez euh, recevoir des dividendes jusqu'à présent est-ce qu'il y a des questions euh, attendez je vous, voilà j'ai ouvert vos micros ceux qui veulent poser ceux qui veulent poser euh, des questions vous pouvez vous pouvez juste lever la main hein? vous pouvez juste lever la main si vous voulez poser des questions vous levez la main et je vous donne la possibilité de poser des questions. Voilà. Donc euh, Philippe, est-ce que c'est clair pour toi? S'il te plaît, est-ce que tu peux me, tu peux, tu, tu, tu peux me dire est-ce que c'est clair pour toi le projet? Est-ce que, est, est que tu parviens à Edwige? Est-ce que c'est clair pour vous? Vous pouvez, euh, vous pouvez écrire dans le chat, hein, me rassurer que c'est clair. Rodrigue. Est-ce que la présentation du projet, est-ce que vous avez des questions? Posez, tout, posez toutes vos questions, je pourrais, vous répondre, euh, je pourrais vous répondre directement. Donc, vous avez des packages qui vont jusqu'à 50 000 Voilà, 50 000 Et euh, euh, ce que vous devez aussi comprendre, très chers invités ce soir, c'est que dans ce projet, le financement, les, la levée de fonds va se dérouler en étapes il y a environ 17 étapes sur lesquelles euh, euh, euh, les fonds vont être prélevés. Les étapes ici constituent les niveaux d'avancement de, de, du projet sur le plan de sa réalisation pratique. Ça veut dire que plus le projet prend corps, plus le centre euh, est développé, est créé, est conçu, plus on va à des étapes supérieures. Et quand on dit étapes supérieures, on veut simplement dire que la part d'investissement vous revient encore beaucoup plus coûteuse que par le passé. Ça s'explique. Plus le projet prend encore moins le risque est élevé et par conséquent, plus euh, euh, moins l'investissement est recompensé. Vous vous imaginez bien qu'à la deuxième étape où nous nous trouvons actuellement, le risque. Le risque est élevé, oui, parce qu'il faut le dire, hein, c'est un projet de capital risque, c'est un projet où vous, vous, vous prenez le risque d'apporter. Euh, d'apporter de l'argent pour financer un projet qui est encore à sa phase expérimentale, qui est encore à sa phase, euh, j'ai envie de dire quoi, à ses débuts, à sa phase de construction. Donc, il y a un véritable risque qu'il ne faut pas ignorer. Mais, voilà, lorsque, mais lorsque vous savez que celui qui est derrière ce projet, c'est quelqu'un qui a de l'expérience dans le développement du projet, c'est quelqu'un qui a déjà réalisé des projets par le passé tel que le projet Solar Group, vous pouvez le faire confiance parce qu'il a l'expérience, il a le, le carnet d'agresse qui lui permet de pouvoir avoir autour de lui toute l'ingénierie, toute la compétence, toute la ressource qu'il faut pour pouvoir, euh, pour pouvoir réaliser ce projet. Voilà. Donc, Aujourd'hui, nous sommes à l'étape 2. Les, les packs sont encore hyper accessibles. Regardez, en prenant par exemple un package de 1 dollars que vous payez par exemple en 20 cranches, en 20 cranches de 50 dollars, de 50 chacune, vous avez près de 900, 9, 940 mille parts d'investissement qui vous sont offertes dans le package. Donc c'est carrément la part d'investissement qui vous revient à 0,01 moins de. Moins de 5 francs, carrément. Moins de 5 francs. Donc, vous imaginez, vous achetez une part d'investissement à 5 francs. C'est juste, juste énorme. OK. Euh, je vous laisse ce soir aussi vous présenter euh, le back office. Mais déjà, dites-moi, est-ce qu'il y a des questions? OK. OK. Je vois que vous avez du mal à écrire. Donc, du coup, j'ai ouvert le micro. Celui qui veut ouvrir son micro peut l'ouvrir. Philippe, tu peux ouvrir ton micro. Euh, Rodrigue, tu peux aussi l'ouvrir, Edwige, si vous avez des questions, si vous avez vous voulez réagir. Oui, oui, Rodrigue, bonsoir. Votre micro ouvert, Rodrigue. Vous pouvez parler. Alors, Rodrigue. Oui, bon. Victor. Oui. Roger, Roger, je, ne vous entends, je ne vous entends pas bien. Alors, je, je ne vous entends pas bien, la connexion n'est pas bonne. Vous me suivez euh, alors, oui, là maintenant, c'est mieux. C'est mieux maintenant Oui. OK, d'accord. OK, écrivez alors. Comme ça, ça me donne le temps de répondre à, à, à une question dans le chat. Alors, il y a Athénat qui demande, est-ce qu'un projet semblable a déjà fonctionné sur Internet ou est-ce qu'un projet a transformé un investisseur en actionnaire jusqu'à nous? Alors, euh, Akhenat, est-ce que vous connaissez le projet Amazon? Est-ce que vous connaissez le projet Facebook? Est-ce que vous connaissez le projet Microsoft? Ces projets ont bénéficié du financement participatif sur le net. Faites les recherches. Vous allez vous rendre compte que toutes ces grandes entreprises ont fait des levées de fonds par le financement participatif sur le net. Et tous ceux qui ont contribué étaient des investisseurs qui sont devenus actionnaires. Parce que lorsque vous êtes investisseur, que, quelle est la différence entre un investisseur et un actionnaire? En fait, c'est la même chose. C'est juste le, le, le terme qui change selon le statut de l'entreprise. Lorsqu'on est dans une SARL, on ne parle pas encore d'actionnaire. Mais c'est lorsqu'on passe en SA, en société anonyme, qu'on devient actionnaire. Voilà. Donc, voilà. donc Donc, et euh, euh, c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. Même au Cameroun ici, est-ce que vous connaissez euh, la structure qu'on appelle le, le Camerounais qui a fabriqué des grônes, le jeune Camerounais qui a fabriqué des grônes, qu'on appelle Tagus? Vous savez comment il a fait les levées de fonds? C'était sur Internet. Jusqu'à présent, même d'ailleurs, il continue à lever des fonds sur Internet. Tous ceux qui, investissent sur, tous ceux qui veulent investir dans ce projet de fabrication des grônes de ce Camerounais-là peuvent aller sur Internet, sur sa plateforme et contribuer, faire de, euh, financer et devenir actionnaire. Voilà. Donc, euh, c'est une, une activité qui est vieille de plus de, qui, qui, qui remonte à 1800 dans les années 18, euh, 1840 environ, 1840-1850. Donc, c'est une vieille activité, le financement participatif aujourd'hui grâce à l'avènement de Internet ces dernières années le financement participatif c'est beau, encore beaucoup plus amélioré c'est encore beaucoup plus développé un peu partout dans le monde ça fait qu'aujourd'hui des entreprises peuvent lever des fonds euh, euh, euh, et d'ailleurs le crowdfunding aujourd'hui est l'une des approches de financement des projets les plus sollicitées les plus utilisées pourquoi parce que c'est une approche qui est rapide qui est facile, qui est moins coûteuse, qui est commercialement même bénéfique et qui permet à un start de pouvoir garder la main sur son projet tout en collectant les fonds un peu partout dans le monde et en faisant connaître son projet. Pendant qu'il collecte les fonds, il fait connaître son projet, contrairement à des fonds qu qu'il serait allé lever dans une banque ou alors il aurait eu besoin de, de beaucoup de garanties il aurait dû remplir énormément de conditions pour avoir difficilement des fonds parce que les banques ne financent pas les projets qui sont en train de naître. Donc, vous comprenez que aujourd'hui, c'est une forme de financement qui est allée sur le net, faites les recherches. Vous allez voir des milliers d'entreprises qui lèvent des fonds. Allez de, euh, euh, dans la Silicon Valley, par exemple, les, les, les entreprises de la Silicon Valley en Amérique, allez, à votre avis, comment est-ce qu'ils lèvent les fonds? C'est grâce au net, c'est grâce à Internet. Vous pouvez, vous pouvez financer énormément de projets. Lorsqu'on vous parle des marchés boursiers, les marchés boursiers se font comment? Les marchés boursiers, c'est le financement des projets. C'est l'achat des, des, des actions dans le projet. Ça se passe comment? Ça se passe aujourd'hui en ligne. Vous n'allez pas quelque part dans un sous dans non Ça se passe en ligne. Les, les bourses d'échange aujourd'hui sont en ligne. Donc, voilà. Donc, c'est aujourd'hui, Internet a rendu... Toutes choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus rapides et beaucoup plus internationales. Alors, Rodrigue pose la question de savoir, les fonds servent à développer une chaîne de production ou à construire une usine. L'usine, Dans l'usine se trouve la chaîne de production. Dans l'usine se trouve la chaîne de production. L'usine est construite. L'usine, c'est quoi? C'est une chaîne de production, en fait, euh, euh, euh, Rodrigue. Donc, oui, c'est pour fabriquer, c'est pour construire l'usine dans la laquelle cette, cette euh, euh, voilà cette solution sera produite sera fabriquée et sera euh, euh, d'où elle d'où partira sa distribution alors son approvisionnement des distributeurs un peu partout dans le monde voilà Donc, merci euh, leader Franck, qui dit que le principe du financement participatif est né depuis 1875 déjà voilà oui oui oui on a déjà une idée du site Ok, non, le site physique où va se faire non, le site, on n'a pas encore une idée du site physique. Euh, la compagnie n'a pas encore communiqué le lieu exact. De sources, de sources, bon, peut-être de, de donner cette information parce qu'elle est encore confidentielle. Mais sachez que pour l'instant là, le site n'est pas encore connu, mais ça n'est tardera pas. Je suis convaincu que dans les semaines qui arrivent vous aurez l'information et euh, cela va être divulgué. Mais pour vous donner une petite idée, sachez que Ivan Saltanov est le, cof est le cofondateur de, de Solar Group, de la compagnie, de la société financière Solar Group. Et vous savez que c'est cette société financière, cette société financière est une société basée en Russie qui a bénéficié de l'appui du gouvernement russe pour avoir des sites, des sites, voilà, voilà. Exactement, exactement. On cherche une zone économique spéciale. Donc, voilà. de toutes les façons, on en saura, on en saura plus dans les prochaines semaines, Eroglu. Et euh, rassurez-vous, on, on sera, on sera content de vous, de vous, de vous communiquer, de vous communiquer l'information lorsque tout sera fait. Et, et ce qu'il faut savoir, c'est que il y a de gros fonds d'investissement. Il y a de gros fonds d'investissement qui ont déjà donné leur accord de principe pour accompagner ce projet. Euh, nous, étions à, nous étions à Moscou, nous avons rencontré Ivan Saltanov sur place. Avant. Nous avons eu un échange avec lui. Euh, donc voilà, il nous a même donné les conditions sur lesquelles les, les fonds d'investissement étaient prêts à accompagner le projet. Donc je peux vous dire que ce n'est pas un projet qui va être financé à 100%. Pas le crowdfunding. Non, le crowdfunding c'est juste pour lever un certain niveau de financement et après quoi, les fonds d'investissement vont apporter euh, le, le financement complémentaire. C'est vrai qu'en euh, le, le, même temps, la vérité, c'est que le fonds d'investissement, le financement par le fonds d'investissement n'est pas toujours l'approche de financement sollicité parce que les fonds d'investissement, en venant avec le gros argent, très souvent... Ont la même mise ou alors font des ont des conditions de contrôle assez contraignantes et du coup les startups n'aiment pas trop travailler avec les fonds d'investissement donc euh, voilà donc voilà alors est-ce qu'il y a une autre question je vois qu'on a diamant qui est là en en ligne bonsoir diamant edwige bonsoir est-ce que c'est clair pour vous est-ce que vous avez des questions OK, d'accord. Euh, Laura, euh, est-ce que... Alors, je voulais vous présenter un peu en quelque sorte euh, le back-office ce soir, mais j'ai un petit souci de plateforme. Donc, euh, je pense qu'on va remettre la présentation du back-office à vendredi, à, à mercredi prochain. À mercredi prochain, on va me remettre là. La... On va remettre la présentation du, du, du back-office parce que le site, la plateforme est déjà, utilisée, est déjà disponible et avec beaucoup de, de, comment dire, de fonctionnalités. On va la remettre pour le mercredi prochain à cause d'une un, difficulté que j'ai. Toutefois, je voudrais vous dire que, très chers invités, il y a au sein de ce projet un club appelé le Club 100. Le Club 100, c'est un club de partenaires, de 100 partenaires mondiaux qui auront un statut particulier dans le financement et l'accompagnement de ce projet. Dans le financement et l'accompagnement de ce projet. Le club 100, c'est un club de franchise. C'est un club de franchise qui auront, dans un premier temps, la responsabilité d'accompagner, de, de, de, d'accompagner, la levée de fonds du projet et une fois que le projet sera réalisé, ce sont ces 100 franchisés-là qui auront l'exclusivité de la redistribution de cette application un peu partout dans le monde. Pour l'Afrique, le quota est de 15 franchisés. Il n'y a que 15 franchisés, il n'y aura que 15 franchisés en Afrique. Donc voilà, c'est un club. Euh, euh, euh, assez restreint. C'est vrai que c'est un club qui, est, euh, qui a un caractère assez spécifique. Pourquoi? Parce que vous avez, comme je vous le disais tantôt, la responsabilité d'accompagner l'entreprise dans la levée de fonds. C'est pour ça qu'il va être demandé à, à, à ceux qui veulent être membres du club un certain quota de performance mensuelle en termes de levée de fonds ou alors en termes de recrutement d'investisseurs voire même en termes d'un certain, euh, de, de, de, de frais d'abonnement mensuel à payer. Et à côté de ça, il n'y a pas que les devoirs, mais il y a aussi des privilèges. Les privilèges, c'est en termes de rémunération. La rémunération accordée à cette franchise du Club Saint sont largement supérieures à celle d'un partenaire normal. Ça, c'est une deuxième chose. Et la troisième chose, comme je vous le disais tantôt, c'est que tous les membres du Club Sans sont des franchisés, sont des partenaires commerciaux qui auront l'exclusivité de la distribution de cette application partout dans le monde. Donc, du coup, euh, je vous encourage tous à vous intéresser à ce club. Si jamais vous avez, vous nourrissez le projet d'un de, de, jour créer votre entreprise et distribuer une solution comme celle-ci, intéressez-vous à ce projet parce que voilà, vous aurez, vous, imaginez-vous que vous vous retrouvez aujourd'hui au Cameroun, par exemple, en train d'être l'un des points exclusifs de distribution de cette application dans les pharmacies, dans les hôpitaux, why not, dans les supermarchés, un peu partout où cette application, ou alors cet équipement, parce que c'est un petit équipement, cet équipement peut être utile à la. Voilà, donc c'est tout un gros marché, c'est toute une grosse activité et le meilleur moment pour vous positionner dans ce projet, c'est maintenant. Voilà. Vous vous positionnez maintenant et vous avez ainsi la possibilité de, voilà, de, de, de, de, de rentrer dans ce cercle fermé des 15 partenaires africains ou alors des 100 partenaires africains qui distribueront de manière exclusive ce, euh, cette application un peu, partout, un peu partout dans le monde. Alors, est-ce qu'il y, est qu y a des questions? Parce que nous allons arrêter ce soir euh, à ce niveau-ci. Mercredi prochain, nous allons rentrer dans plus de détails. Dans plus en des détails, en vous, donnant la, euh, euh, euh, en, en vous présentant le back-office, c'est-à-dire la plateforme à travers laquelle vous faites vos investissements et vous suivez, vous pilotez vos investissements. Alors, est-ce qu'il y a des questions? Philippe, est-ce que c'est clair pour toi? Tu peux ouvrir ton micro et je vous ai donné la possibilité. Je vous ai redonné la possibilité d'ouvrir les micros. Donc, est-ce que vous pouvez, est-ce qu'il euh, euh, est qu y a une question? Si oui, ouvrez votre micro et posez la question. Et sinon, pour ce soir, nous allons arrêter là et nous donner rendez-vous mercredi prochain pour une, une autre présentation du back office avec tout ce que vous devez faire pour pouvoir investir, suivre vos investissement, euh, euh, euh, suivre vos euh, euh, voilà, communiquer avec la compagnie. Euh, énormément, énormément d'options, de, de, énormément d'outils pour pouvoir suivre en toute quiétude tout votre investissement. OK, donc il n'y a pas de questions ce soir. Comme je vous l'ai dit, le webinaire a été enregistré, il sera disponible demain dans la chaîne YouTube. Euh, il est aussi diffusé en direct sur Facebook, donc vous pouvez euh, vous pourrez le revoir, euh, le partager si vous voulez. Si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans notre chaîne ou sur notre page Facebook, nous allons vous répondre. OK, merci à vous tous d'avoir euh, répondu présent à cette présentation de ce soir. On se dit à mercredi prochain lorsqu'il sera 22 au Cameroun. Merci, bonsoir.